Salut, c'est Thiros, j'espère que vous avez la forme, moi ça va Alors aujourd'hui je vais continuer ma série de tutos sur mes couteaux de bivouac euh, survie, bivouac, un hein, peu importe le nom que vous donnez, bushcraft hein. de que j'utilise donc en enduro euh, quand je, je m'arrête de manger hein. parce que c'est mes deux passions dans la vie, hein. bah, moi c'est la moto hein. moto, euh, sur la route au trail surtout enduro et également euh, voilà, le, de faire de, du bivouac hein. Un petit peu de survie, je ne suis pas un expert, donc pour ça je dis un poil de survie et de bushcraft. Et donc voilà, je vous ai déjà présenté un couteau que j'avais le premier, mais qui a une lame assez, assez grande, c'est vraiment pour une certaine utilisation, comme j'avais marqué. Moi j'avais dit plus pour voilà, gratter certaines choses, dépecer ou couper certaines viandes, mais voilà, c'est pas un couteau que j'utilise plus que ça, je ne suis pas dans les couteaux à très grande lame, comme ça c'est pas trop mon truc. Je le sors rarement, ou pas, non, pas rarement, mais pas tout le temps, que je dirais. Alors que celui-là que je vais vous présenter, c'est un couteau que j'utilise pratiquement à chaque fois, systém systématiquement c'est mon couteau préféré alors euh, comme je n'ai pas le droit de mettre de lien pour vendre les couteaux parce que Youtube me strike parce qu'ils assimilent ça à la vente d'armes, c'est pour ça que je ne mettrai pas de lien, je ne dirai pas comment l'acquérir de toute manière vous ne pouvez pas l'acquérir ce couteau, donc au moins voilà, ça, ça règle ça, ça, la chose, je vais vous dire pourquoi ensuite, j'avais fait une présentation vaguement vite fait une fois, mais là je vais bien rentrer dans le détail donc voilà c'est un couteau qui est euh, donc euh, de survie par contre celui-là c'est un vrai couteau de survie, c'est un couteau de l'armée française ancienne génération. Ça veut dire que maintenant ils ont passé à un nouveau modèle, donc ce, ce couteau là n'est plus produit par l'armée française, donc il vaut très cher maintenant et il est très dur à trouver. Euh, je parle de trouver de l'original, hein. toutes les contrefaçons chinoises ou, ou autres, euh, voilà vous allez le trouver, mais je veux dire moi, je parle de l'original, euh, vous le trouvez très difficilement. Euh, c'est un couteau donc, que j'ai eu à l'armée, c'est un couteau qui est donné avec le barda quand vous, vous rentrez à l'armée. Donc c'est un couteau que vous ne pouvez pas obtenir, même pas dans les stocks des surplus militaires, parce qu'il euh, vous donne des contrefaçons ou des. ou qui s'approche qui qui le plus du couteau mais ce n'est pas l'original. Donc voilà, celui-ci est le, vraiment l'original. Alors il se présente comme, comme tel avec une petite pochette. Voilà, quand on peut fixer à la ceinture. Ensuite, vous avez le couteau. Attendez, hop là je là. Voilà. Aujourd'hui, mon support de GoPro, je ne l'ai pas. <rire> donc voilà. Euh, donc, alors, ce couteau-là est de la sorte. Vous voyez, le nouveau modèle, il est marron euh, couleur sable et les fourchettes et, et cuir ne sont plus aux manches, ils sont dans la pochette. Euh, donc voilà, ce modèle-là n'est plus produit depuis plusieurs années. Hein. Donc maintenant, pour les collectionneurs ou même ceux qui, qui sont amoureux comme moi du, de tout ce qui bivouac, bushcraft et survie, voilà.